Attention, attention, attention. Dans ce moment-là, il y a une grosse bataille diplomatique, une situation qui a évolué dans le pays d'Haïti. Depuis après dossier mercenaires russes, eh dans ce moment-là, que le au niveau de la primature, qui a une pression qui a fait sur Ariel Henry, que le au niveau politique, il de graves accusations qui faites. Dans ce qui concerne Moïse Jean-Charles, leader parti politique, il y a plus de monde qui moïse gagné le dossier, mais on se Eh bien, mes amis, bagayla, un tôt, les bagayla, un en et bien, même, qui ont gagné le dossier, pile. Eh bien, Moïse Jean-Charles lui-même, qui a fait un gros déclaration comme quoi, des gens qui ont le dossier, en ont gagné le dossier, bien, où gagné le dossier, ils le dossier, ils ont gagné le dossier, Bonne bonne mate, bon situation tête chargée qui éclatait devant l'école Saint-Rose de Lima, nanke Porto Prince. Kote nègre zam, yon pas rive identifié, rive kidnappé yon maman tout petit li et sortant de à la de se qui par sous place, oblige rapide vite rentrer dans l'école là. Prends petit yo, courir aller avec yo. Ça, c'est si une situation panique qui te gagne en bas la ville, dans ça qui gagne pour avec cause éducation. Yo l'autre bord, toujours dans question trafic zam, toujours dans question trafic stupéfiant, sécurité qui pas suspend ravage société haïtienne qui pas suspend brasser mille pays. Eh bien, machine désagrément ça sa yo. En dedans l'église épiscopale d'Haïti, nous parlons de Reverend Père Cole, Fritz Désiré Kinomaron, et gain Zimbabwe en vous de la Kinomaron, et bien, dossier ça, lui, qui est en en dedans l'église épiscopale. Et bien, dans moment-là, il y a trois prêtres épiscopaliens qui décident, sorti dans le silence, monsieur, on dehors, parce que ça qui passe en dedans l'église épiscopale, Scandale trafic zam, trafic munitions, les affecter, image l'Église. Dans un moment là. Et de vous parler de l'église épiscopale, automatiquement, tout le monde fait référence avec machin zam, machin bal. Et zam, ça yon bal, ça y a qui rentre. il la alimenté gang yon, a l'alimenter bandio yon, c'est pas bien yon fait société c'est mal. C'est détu, abdétu société yon. Yon compren, machin désagrément, ça y a isotila, p'li vite l'amour sans jour, c'est plus accès nèglo baro pour brasser milieu société pour yon sima yon désagrément dans mitan population. Eh bien, trois après épiscopales. ça yon c'est l'occasion pour te proposer un plan de redressement pour l'église épiscopale. Est-ce que le plan de relèvement va marcher Est-ce que la population va bâtir au bénéfice du doute Parce que, faut moi, dis honnêtement, monsieur, vous cherche tout moins possible pour défendre tête pour défendre l'église épiscopale d'Haïti. Et bien, avec la amis, nous pourrons ajouter tout détail à eux dans yon petit moment. Bonjour, bonsoir tout le monde. Comment nous y C'est un plaisir, comme d'habitude, pour me la avec nous. Pour vous porter pour nous une émission par nous, mon éditorial avec Yannick. au sous ils 509 tout haïtien connecté, maman plateforme, maman qui bah est toujours là, pour que informé vous en temps réel. Si vous pouvez vous abonner, m'invitez à vous abonner, activez la de notification et qu'on soit pas parlé de la vidéo qui bien pour nous poster. Yo, et automatiquement, tout notre famille... Et pas hésiter, ou love jusqu'à ce qu'on vous ne qu encore. Et sans perdre du temps, nous rentrons dans l'information parce que je dis là, comme d'habitude, yo yo en pile. Et nous, nous connaissons déjà une situation vraiment difficile que nous avons de dans le pays. Question et bandit captéoriser population, chef gang qui filme pays, payer, espace géographique, autorité ou accepté que vous perdu, vous pas pa eu le contrôle de la perdu c'est des territoires perdus, etc. Et mini Justice et le ministre mini fait Et dans moment-là, question trafic d'âmes, trafic stupéfiant, niveau désagrément que chef gang, que bandit, absidiaire dans le dan pays, living livre météo... Pour voir Yalan a en situation qui est difficile. Dans moment-là, nous avons dit que Pierre Yalan un grand soulier. Et qui, ça, qui est le principal désagrément? C'est le dossier mercenaire russe. Nous connaissons à plusieurs reprises a un leader politique, Moïse jean qui tout le temps fait et vient aller à la Russie. Et à chaque manifestation, Moïse jean a fait. Militants, partisan, ces partisans, c'est partisans, toujours débarqué avec gros drapeau, la Russie, y'a débarqué avec drapeau, y'a demandé la Russie intervenir en Haïti, ont pas de relation diplomatique avec états unis encore, tout yon au bas la Russie. Mais, nous nous, toujours attendu nous, ça t'es qu'à gagner de graves répercussions. Nous te toujours attendre, nous, que comportement, position, ça, que en pile pili de politique après en Haïti, tu as gagné de graves répercussions. Mais nous ne pensons pas que si nous avons aussi et nous avons venir proche comme ça, que répercussions, c'est après un scandale côté que, et Pentagone tu information sorti groupe un groupe russe qui paraît pour entrer en Haïti, pour venir démanteler les gangs, pour venir tout yer etc. Et bien, il faut que nous disions... Il y a de grandes accusations qui a porté sous sur Moïse jean comme Moïse Jean-Charles, leader de tout le monde, le leader parti politique comme que si le leader parti politique de il y de pour question l'Italie Mersionneur Roussio, le question de Mersionneur Sao, question de la pour de la question de la question de la question de la Quatre gang qui démantle là yo bandits qui tombent. yo nous gère des de gros de chefs gang notoires de gros bandits notoires qui toujours fait kidnapping matissant éviter l'homme côté lié eh, là dans le petiton ville dans na peine dans ouufre yo toujours fait tout fort fait yo yo toujours fait zak Malonet. yo et d'ailleurs le n'a pas parlé de capital pays on a pas parlé de port-au-prince qui gagne près de 60 70% groupe armé là qui qui positionne qui fait zak Malonet. C'est comme si au doux que la police, malgré faire moyen que la police gagne, malgré nous, la police a fait un paquet d'efforts, a fait un pile en pile d'efforts pour arriver à traquer les gangs, traquer les bandits, stopper les Mais les bagages la ville paraît être difficile Parce que les gangs, ils font le monté de coalition, ils bandit de manière simultanée, Ils n'ont pas attaqué la police, les bagages à la ville me paraissent difficiles. On y a sous dossier de dossiers mercenaires aussi. Mais écoute. Qui ça qui a empêché que Haïti a une relation avec la Russie? C'est la question géopolitique là, qui vient rentrer en cause. C'est là tout débat diplomatique qui a fait comme quoi États-Unis ont des intérêts en Haïti, des intérêts géostratégiques, et que si la Russie est intervenu en Haïti, il y a une autre dimension, une grosse bataille diplomatique, il une autre laisser frapper en deux et, et, et, et, et superpuissances et même qu'on y a Ariel Henry qui n'a pas tout tout bombe mais des opposants à Ariel Henry qui ont même favorable pour la Russie viennent aider Haïti qui ont même favorable pour y une relation diplomatique avec la Russie bagaille ça a venir la cause des désagréments gain presse qui fait sur Ariel Henry pour Ariel Henry de manière publique pour primature prend position pour pas qu'on rien dans question et question Merci ou ce pour rentrer en Haïti ou bien qui t'a rentrer en Haïti, il y a des gens qui disent déjà en Eh bien, il y a qui sorti, des correspondances qui sortent, des séries de gens qui proche Ariel Henry, qui proche Primatur, qui te partage des informations, qui fait que, prenez qu que Premier ministre Ariel Henry, il pas gagné rien pour être avec Mercenaires Russiaux, li pas demandé la Russie vinédelle, il n'y pas demandé Vladimir Poutine vine supporter etc. Donc, il y a pas gagné rien pour lui, mais il y a des émissaires, il y a gagne des officiels américains qui veulent de manière publique que Premier ministre même, il prend la parole pour le dire que pouvoir voir là, pour dire que Haïti, pas rien pour y avoir avec la Russie, pas rien pour avec la Russie, dans moment on a parlé à là. Mais, qui ça, effectivement, Moïse Jean-Charles, il fait non, tout débat ça? Pour qui ça, il y a de graves accusations qui a pesé sur Moïse jean comme quoi il a dit tout le bagage ça? Eh bien, dans ce qui se passe, Moïse jean Li te fait des séries de déclarations qui te, qui te moules à bouche ouvri. En plus, le monde était bouche louverie parce que le Moïse Jean-Sol annonce que de des séries de bagages qui prennent le passé en Haïti par rapport à comportement, par rapport à position que gouvernement américain que Joe Biden a pris et surtout il toujours parler de programme Biden comme quoi les États-Unis ont pour mettre haïtiens de yon, la caille pour faire haïtiens quitter le pays pour aller pendant que eux-mêmes ils prennent par projet par pour rentrer en Haïti pour eux-mêmes et sous-sol pour eux profiter de pays pour eux tirer avantage. Eh bien mes amis... Moi, j'en chale, l'ite continue pour le faire connaître. Je vais nous donner tout le monde. Mais il faut partager l'information avec nous. Moi, j'en chale, l'ite connaître Haïti par un État américain. Il a pas ni un territoire annexé. il a pas ni. pas. Il a pas. Un territoire américain. Donc, que l'on veut ou non, si l'État États-Unis qu'il considère Haïti comme un territoire annexé ou bien un territoire que l'on occupé etc., il faut qu'Haïti Haïti te gagne route. Il faut qu'Haïti te gagne investissement étranger faut que tu aies création d'emplois qui fait. faut que tu aies gros hôpitaux qui fonctionnent. Et pas au-dessus tout, faut que tu aies sécurité en dedans pays. Il ne faut pas comprendre ce que fait les États-Unis, ce que fait Joe Biden. Chaque président qui monte, chaque gouvernement, chaque administration qui montait, il a parlé Haïti qui a des relations avec l'autre pays. Il a avec Haïti à étonner vers le pays, pa ver pays africain, vers pays et un paquet de pays en Europe qui ont même gagné et tension avec pays américain. Qui a tension avec les États-Unis. Eh bien, mes amis, parole tellement pile. Bon, faut qui ça, Moïse Jean-Charles, raconté. Est-ce que ou même, ou bien pourquoi Moïse Jean-Charles, tu doit être de trempé question Jean la question des la question de Russie. On nous Nous ensemble, de la question de la Bon, pour le monde, nous montons des nous monte nous, monde, en nous monde, qui parlent de Haïti, mais Haïti on parle de dit, je vais tomber dans le c'est pas un projet, <rires> papa ici Papa ici tenez bien, nous avons des gens Petite sont pays en mille Petite des Petite. Ne ce que j'ai dit, J'ai déclaration pour le faire, après Biden, comment ça dit nous Je la là, Nous voulons faire le Terre Rouge pour le là, dans des femmes. je suis là, je suis là, je la je ne la je on je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, là, je suis peu païsien, t'en es bien ça m'a dit là. Haïtien, quel que soit à côté de nous, moi je ne parle pas avec nous. Ça m'a dit là, c'est pas chouette, non. peu païsien, Mais c'est pareil, important, il y fait nous, on peut le monde ne pas comprendre. Moi, l'autre monde ne pas te répéter, moi je viens répéter par paroles à eux. Je ne sais pas, je ne pour ça. Je ne sais pas, je ne sais pour le même si on pense le monde qui leo, koné, Haïti, Haïtien, nou, nou, nou nou, Haïtien, est dans nous faisons quoi Haïti. Nous ne voulons pas la main Mais ici. Mettez des femmes sur nous. Mettez des cases sur nous. Pour nous connaître. Haïti, c'est pour nous. Pas qui ne voulons pas la main Mais ici. Est-ce que nous faisons ça pour nous? Haïti. Pas chamblier ça. Ça qui est un an. Nous un cheval. Montez sur nous. Nous devons la caillou. Ça qui est un il te faut un chien, monter sur nous, montez nous dans nou, la nou, frontière de la caille. Saca un an, nous mettons visa dans l'ambassade américaine. Nous mettons nous campagner dans le soleil. Nous faisons payer, Nous ne vais pas nous viser. Je dis, je dis à tout le monde qui fait venez, venez, venez, venez. Ça va aller, nous mettez, allez, allez, allez. Nous faisons travail, nous pouvons manger, nous faisons un job pour nous. Mais même si nous allons, comment est-ce que nous? Pour nous défendre et n'importe qui côté nous Haïti, c'est pour nous. Pas jamais de la Haïti ça. Pas ici. Le monde entier. Tenez bien ce petit Non, on dit quoi Non, on dit quoi Si on te remet nous, c'est dans Marie-Barreau. Je t'avais fait du riz. Pour te gâcher une durée pour te manger. Si on te remet nous, c'est dans l'Ouest. Je t'ai planté mon âne. Je t'ai planté poids. Je t'ai planté maïs. Pour nous nous manger. Si on te non, c'est pour l'arrière. Pour te faire seul. Pour te faire pour. Pour va traîner. La Pour nous manger, pour nous manger. Si on dit, non, non, nous non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, quand même. sur nous. nous. nous. Nous non, à faire nous, à faire nous, nous, nous. Nous avons parlé avec nous qui nous continent, et en pays. Il qui tout à même pas de Nous avons fait comment nous avant de venir là, nous avons parlé des situations, ça qui nous là. Nous avons nous, nous besoin nous pour nous descendre la pas moi et Jean-Charles. Toujours annoncer nous, c'est qu'on a fini en Son leader, oui, il n'y a pas de qui là non? il n'y a pas de leader non? dit mais c'est moi, je chale, je parle avec nous. Papa Isien, c'est pour nous connaître bien, moi, je chale, papa moi, je c'est communication politique, c'est stratégie politique, m'utiliser pour me avec Babylone, pour me avec Vakabon. pour me avec élite. Économique, qui prend l'argent, nous nous. l'aide c'est l'argent, nous nommons nous. pas payés. Les pays famille les familles, dans le pays. pas nous nommons nous. qui s'est laissé manger? C'est l'argent qui la manger. Qui s'est laissé manger? C'est tel à manger. nous, ils pas pas Mais ici, ils ne pas chambriés, ils ne pas de mourir. Ils pas de manger parents, femmes, Chame, taco, garçon, journaliste, nous-mêmes, quatre paysans, jeunes, journalistes, nous sommes bien bien sans dire là. bien sans dire vous Nous là. Nous ça fait nous là. On sommes nous là. Nous vous bien nous Nous sommes là. Nous Nous nous Nous là. nous là. Nous Nous mais ça fait nous l'attendre. Dans mois encore Tout le professeur de l'université va aller. Tout le université va dans le pays. Et pas mal non C'est constamment le le fait On ne peut On Chaque professeur, qu'après chaque cours, et puis, lui qui était Qu'est-ce qu'on va faire pour l'université Qu'est-ce qu'on va faire pour l'université Qu'est-ce qu'on va faire pour l'université Nous, nous, nous, nous, nous, nous, avec nous, nous, quelques nous, des policiers qui étaient dans le là tout les policiers ont inscrit, passeport pour quitter le pays pour aller. Là, la police est Nous, déjà en sécurité. Ça va passer. Ça va passer. Papa tout le qui est payant a fait passeport pour quitter le pays les nous, là, on a de nous le dire. nous qui est dans l'état, tout cas qui est dans le ministère, tout cas qui est dans l'état, Yo, tout a tout à fait passeport pour y aller. Mais aller. Qui a ce qui va diriger le même si en peut c'est faux, hein, t'as bien, papa, des gens rouge, disent, il y avec des a des gens qui disent, il y a des gens qui les bagailles arrivaient, pas oublié depuis 2016. Nous dites nous, il y a un passeport pour nous guider pays. Est-ce que c'est vrai Est-ce Depuis 2016, nous dites, il y a vraiment un passeport pour nous guider le pays. Est-ce que nous connaissons ça Parce que Haïti, est tellement de sous sur le états nous même dit, nous-mêmes, nous passons les ressources qu'il a. C'est pour ça qu'il y a des nous en bas en sécurité et après nous guider le pays. C'est l'OEA même. Tandis que ça oui? Tandis que ça C'est l'OEA. Organisation état américain qui prend décision. Ça. L'OEA dit comme ça. Il y a pour Haïti. C'est bagaille. Je ne sais Moïse, je Nous annoncer nos nouvelles. Mais c'est nous en danger. Tandis ça, l'OEA dit oui. L'OEA dit comme ça. Qui est deux options pour Haïti. Ou bien, ils ont industrialisé Haïti. Ou bien, ils ont fait nous tout courir, quitter le pays. Et bien, c'est des bagailles. Américains dit ils ne pas porter les ici pour ne pas jouer de travail. Si on veut nous travailler, on a là. Non le premier temps, faire aller au Brésil. Dans le deuxième temps, je faut nous aller chez Chili. Dans le troisième temps, je ont nous aller chez Chili. Est-ce que la vie nous change? Est-ce que la vie nous change? Est-ce que la vie nous change? nous finir est ce que nous venons pour qui ça il a fait nous aller il a fait nous courir pour nous appeler à nous voilà pour rentrer fin acheter nos pays à pour qui ça parce que nous avons trop de ressources naturelles et bien ça nous la c'est l'existence l'état ici c'est l'existence même pays d'haïti il a mis en état pour être capable stabiliser et pour y'a prendre pays nous n'a même nous les haïtiens te il y a pas nous face étrangère pour venir occuper nous. Papa Higien, où est-ce que nous sommes comme qui sécurité là? Qui est-ce qui fait C'est leader politique Qui est-ce qui fait C'est l'ambassadeur qui fait. Qui est-ce qui fait C'est le bourgeois qui fait. Qui est-ce qui fait Les qui sont pour Eh bien, pour nous continuer de défendre le droit. Moi-même, je tout le monde, on s'en va faire. Est-ce que nous sommes d'accord pour nous mettre à Yelan Henri dans notre pays Bon, nous t'en toute tout bas On que dit que mon et dans situation paysien est là dans ça ici à traverser dedans de pays là dans cause insécurité dans cause gang bandi qui brasser les sociétés on pas ouais pas ouais qui ça qui te ca empêcher n'importe pays qui ta aider à haïti pour les haïti pas ouais qui ça qui gagner tout comme si tout ça qui pas les états-unis là-dede li pas bon toute décision qu'a prise depuis pas états-unis qui téléguider qui n'a tête décision li pas bon vous je Donc, je et jour, on nous -il, on nous -il, nous vraiment faire. Il faut que nous pu peser le pour le compte. Il faut que nous pu positionner pour ça qu'il est bon pour Haïti Parce que états unis même, il faire la façon de faire la diplomatie. états unis même, il faire façon de faire Pour a pour qu'il y a l'autorité, Si c'est ça bon pour Haïti pour qui ça pour bon, le ministre de l'Henri, obligé de trouver une situation stressée, pression, menace, etc. Tellement neige, ce n'est pas question de pays à défendre. Joune jodi si en là, si c'est jeune russe qui t'a fait, qui t'a fait aider PNH pour mettre en fin à pour mettre en fin à ISO, dans dans G9, mettre en fin à la l'homme et à pour qui ça va bata Est-ce que vous comprenez Dossier haïtien, dossier pour aider Haïti résoudre le problème de sécurité gang. Ils mettre nos équipements, ils mettre nos matériels en fait, Jusqu'à présent, dossier, ça est sous la table Nations Unies. dossier a sorti des Nations Unies, il a quitté l'an CARICOM, a lancé l'acte de marché descend, jusqu'à ce retourner retourne encore. Où la Russie prend tête, conseil sécurité, il a quitté un paquet de la paquet de charabia qui alors que... Il y Moi, gade jane a un une urgence pour résoudre le problème de sécurité. Il y a une pour démanteler les gangs, pour démanteler les bandits. Pour qu'ils ne s'en pas résoudre. Pour qu'ils ne s'en pas résoudre. Pour qu'ils ne s'en pas résoudre. Pour qu'ils aient préoccupation, dirigeants, pas résoudre le problème de sécurité. Freiner les questions des question Freiner les questions des les bandits. Moi, je ne garde jamais à l'aise. C'est nous-mêmes qui sommes tous prisonniers dans le pays. Chef Gong yon pa prisonnier parce que les iso iso que de des séries de TV vidéo qu'on a posté vidéo tout moun a de video, le monde video a partagé vidéo a regarder leur vidéo arrive jour là sorti dans matison sorti il prend so so la roue il machine il sirène il machine police etc. Yon yo sorti ça nous même qui pas sorti la calle nous ça nous même qui pas avec activité nous comprenne bien Le, vite l'homme qui était Basil qui était fierfli nan côté fierfli et en bagatelle etc etc monte est monte train de se faire. L'homme de se kap dou le en train de se Qui L'homme est moun ki dou yo L'homme personne. en train de L'homme L'homme de Etc. Ce pas seulement soldat qui te la, lité la là, qui est nous qui est pas pa pour pour pou nou là, nous, est là, qui est là, nous est nous pas est là, qui est là, qui est là, nous est là, qui est qui est là, qui quel te grand sapat, quel te grand cravat, ne yo, yo fait complot. Joune jodian, arrangé, yo arrange, koze yo, pou yo deal avec bandit, pou yo deal avec criminel pare yo, pendant que yo a mette citoyen paisible, citoyen honnête, non situation difficile. Ma galanti vidéo, Ou ap gade, neg sa, yen neg gangif si yo ka fe Plusieurs millions de goud, moun honnête, moun paisible. Entrepreneur business, nous n'y a pas de l'activité. Il risque lié à l'achat de marchandises. Il a en cours de route. Il a le Et puis, a encore le film de l'ébail. a le film de kidnapping. a de kidnapping. Il a le kidnapping. Il a le Il Fames, de fin vous. Vous après avez, Français, nous avons fait ou personne, hein myślę, nous ce fait specialized... allora un de la femme ou de proche de ou de jours après de la proche de montrer quelle quantité de la proche ou de la Nous de la proche ça de la proche la proche ou de la proche ou la n'est pas ouais, la pas ou pas pas ouais de la proche pas de la proche Qui de la proche ou de la de la proche de la qui est de la de la Yo do ok, et a des dispositions techniques. Yo a prenez des dispositions, et comme de la disant, You pa, yo pa prenez des dispositions malignes dans le plan. Non pour yo kembe pour you contenir de gars yo, Pour yo, pou yo traiter malignes dans le plan, traiter des plan. Traiter Mais non, you a prenez des dispositions superficielles. Voyez un expert de droit de l'homme. Pour vous faire qui ça, pour vous analyser, pour vous garder qui ça va passer dans le pays. Pour vous analyser qui s'est passé dans la société. Et bien maintenant, il y a un qui a annoncé que un nouveau expert en droit de l'homme que vous voyez Il y a un commissaire et Nations Unies en droit de l'homme, Volverture, qui a vol été de passage en Haïti. L'heure était passée en Haïti, il y a rencontré avec Ariel Henry, il rencontré avec différentes organisations et régionales les rencontrer avec différents autres responsables et organisations et droits de que dans l'autre département, dans l'autre région, dans le pays. Je suis pas parlé sous violation de droits de Eh bien, comme yon, ouais pouvoir, réel en rien, pas une bonne volonté pour résoudre le problème, pour résoudre crise, droits de droits de femmes continuent à violer, yo continuent à faire viol collectif, yon continuent à violer droits de pour circuler librement dans le pays, yon continuent à violer droits de pour pour aller à l'école, Violé, doit gagner pour jouer une soin santé, droit gagner pour vivre la carrière paisiblement. Il y a violé, il a violé. Qui ça vous fait? Eh bien, maintenant, là, Yo prend décision pour voir William O'Neill qui est expert des droits de l'homme en Haïti. Il a un mandat yon lannée là. Pendant yon lannée, c'est lui-même qui pral l'expertise, qui pral mettre expertise à la disposition de l'État haïtien. C'est lui-même qui prend garde comment avec autorité concerné yo, yo redressé redresser ba lan, yo ka changer sa là, mais écoute. Oui, il faut que change sa là. Mais pour yo changer sa ki gen là, yo pa peur un problème non. Yo peur pour ton solution avec problème gang non. Y peur résoudre la question insécurité l'état, violence criminelle, ça violence d'état, ça qui vient là. Parce que l'homme garde déjà il là avec pouvoir l'abdomen et à plat le Crime qui quand vous faites là, c'est des crimes d'État. Oui. C'est des crimes qui conditionnent. C'est des crimes qui conditionnent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 c'est kidnapper ou kidnapper ou devant l'école alors que autant et le ministère d'éducation nationale Maniga, qui dit oh, oh et nous prenons des dispositions nous mettons des agents et unités et du pôle devant l'école, nous renforçons la sécurité yo question kidnapping non pas tendre là encore et maintenant, et maintenant et maintenant kounya kidnappés, kidnapper mounzao mounzao aller ministère nationale vous y Allo ministre, c'est mami gamen, yo kidnappé et pépé, là tout moment. ou te promette pas de sa ça encore, nous prenons des dispositions, mais qu'on y a demandé rançon. On va le payer pour nous On va le payer On va retirer stress ça qui na tête nous, nous moun va vivre là, on va retirer sensation ça que nous on va vivre non Non Faut nous commençons à assumer responsabilité nous. Sans pouvons l'autre fois encore que neg ça yo c'est e, pas ce que pour mettre sous problème, sous Mais y'a pas la priorité traiter véritablement. Y'a pas la pour véritablement. Et véritablement, dans un moment là, même comme haïtien, il faut que nous commencer à qui ça nous Est-ce que nous voulons, pour la Russie, arriver à nous faire un ciel banditaire, carrière ou bien nous pas bon de que les États-Unis ont décidé de parler même que l'an ans, que l'an 10, que l'an ans qui ça nous décide? Yo parle pour PNHAN et pour yo parler pour la médaille qui est équipée. Yo nous parle pour connaître la méo. Yo parle pa le pays de ou, c'est se seul yo même qui peut prendre décision pour ou qui ça nous même nous voulons. Parce que j'ouk se passe là depuis dimanche. PNHA frappe à l'antimaka que m'a regardé policier soit yo. Policier au motiver, policier au reprendre. Ou a regardé policier au policier au envie bataille, yo soif bataille, yo soif combat. Hélas. <laughs> Hélas. C'est dommage, y'a un état-major, la police qui est corrompue. Y'a un état-major, la police qui est gangrenée. On ne peut pas être vendu. Les policiers ont le travail, mais désormais, désormais c'est ça, l'état-major, l'envélé, c'est le faire C'est le pouvoir. C'est le pouvoir. C'est le pouvoir. Et ça, c'est le pouvoir. Et ça, c'est Donc, les nous toujours jouons. Nous toujours jouons en Haïti. Nous toujours jouons. Laissez-moi la décision qu'on a l'état. Donc, qui ça nous a fait? Et toujours dans le dossier trafic d'armes, trafic munitions, insécurité, violence criminelle qui gagne en rue pays, et bien scandale qui était fait depuis le mois d'août passé, qui te concerné l'église épiscopale d'Haïti, dossier ça a été retourné d'actualité. Depuis après, BAF, des films filmé en troisième rapport et qui concerne l'église épiscopale d'Haïti. Eh bien mes amis, et épiscopale ils ont senti un petit paniqué parce que le volume n'a remonté sous eux. Volume pas remonte, parce que dossier ça, nous pas qu'à faire manger sous lui. Prête, qui l'a pour, et non seulement prête sur une question de vœux, et vœux de chasteté, vœux de charité, là pour faire l'argent, là pour yop enrichir. Yo, Mais qui bagay, vous yopande, yop jouen sous, et sous compte mon père, plusieurs millions de dollars américains, plusieurs millions de dollars qui Qui bagay, ça? pourquoi quoi pas en question l'argent? Eh bien, mon si, bon, Franchement, je m'en perds, dans l'église épiscopale, je me perds, je me perdu parce que moi quand on est, lorsqu'il prêtre, il y a une ligne pour suivre, une ligne pour suivre. Et là, pour nous, on a demandé puis on des entre l'église catholique avec l'église épiscopale, là, avec l'église épiscopale, c'est vraiment nécessaire. C'est vraiment nécessaire parce que catholique, ça, bon. là, les catholiques, c'est pas on va Ils ont même mélangé les bagages. Mais côté rebondissement, ils fête là. C'est l'heure de fourrer l'église protestante là-dedans. Parce que nous commençons à ce scandale là-dedans. Il était paquet de fidèle de l'église protestante qui a commencé à envoyer, ouais, je t'ai tiré point. Mais je ne veux pas qui réaction qui réaction de l'église protestante Il ne pas parlé de l'église Tige, il pas parlé de l'église Tippier, il pas parlé de l'église Tijoel, il n'a pas parlé de l'église sur le rocher. Vous n'avez know, l'église qui veut dire ça, le l'avez dit en Haïti. Vous n'avez know, l'église qui a une influence en, en de dans la République. Vous n'avez know, pas l'église, leur le dirigeant a parlé, c'est oui, amen. Vous n'avez know, l'église qui respectait. Vous n'avez know, l'église à un certain moment de a dit pasteur, leader, c'est des monde qui respectable. Et pourtant, je dis en là question de trafic, exemple, l'église parle on veut mettre à nous, on veut mettre tout unis de ceux qui dans l'église. Mais bon sang, on me quitte du monde en 2020. En mars 2020, les, COVID, les questions de la COVID sont venues. Je dis, moi, l'église en Haïti, ça nous a fait un débat sur l'église, sur le riche. quand moi, quoi nous c'est c'est pas en question de l'église, c'est en question de plein poche. Comment vous pouvez le comprendre, l'état de demandé pour pas rassemblement qui fait, l'église ferme, et puis, nous nous nous même. Yo sortent de notes, yo sou page officielle, yo, fok fidèle yo paye la dîme. Ou capable l'église, mais dîme non fok payer. Chaque mois, fok voye la ti l'argent dîme non ti enveloppe lan, pas payés. que pas payés. Ils pas payés. travail pour payer dîme sou sous c'est sous donc depuis le débat, ta as fait, non Même pas qu'ils vraiment focus comme si un scandale comme ça t'étais capé, t'étais impliqué des séries de dirigeants religieux, était impliqué l'église épiscopale, était impliqué l'église protestante, etc. Malgré que M. Damisa, sous Jovenel Moïse, il était anti gens hostile. On comprend, il était fait politique. Mais politique, là Si on ne va pas marcher, c'est doit tout le monde pour parler, c'est doit tout le monde pour demander des etc. Mais nous connaissons le... DCPJ décide pou e pour inculper pour inlexer disons inlexer et Dieu nous aide dans le dossier trafic examen Bralvin retourner sous débat ça de fait avec pral dire à quelque part ou bien raison parce que Munio gérer ses liens de comportement ou moun mon en pa pas impossible bouli en pas impossible boule et je ne dis là par rapport avec situation ça est-ce que il y a une chance pour nous sauver l'Église est-ce que l'Église quelque chose pour le rattraper le scandale ça aussi impliqué yo? Est-ce que le possible je ne disant l'Église comme une en père dans la société comme une en père où t'es pas compté où t'es pas quoi où t'es pas essayé cacher à laisser laver pécho laver nommo etc. Est-ce que des possibilités pour rouler ces balles? Bon, bon, trois prête épiscopal yo? Prêtre Nathanaël, prêtre Duvet, prêtre Diègue, ils ont fait connaître, que ont même en dans l'Église épiscopale yon bon plan. Yon bon plan parce que ça qui passé là sont dérive. Oui, l'Église épiscopale gagne de, des de membres en dans l'Église, qui ont un scandale, jusqu'à preuve du contraire, ils ont accordé au bénéfice du doute. Bon, oui, oui, parce que c'est un tribunal qui vous décide, sous coupable, sous innocent, etc. Mais il y a des preuves. Est-ce que preuve ça, c'est des preuves qui accablent tu Il y, y a des preuves. Au niveau de la DCPJ, il y a des preuves. Bureau à criminel, bac des preuves. Baf, il y a des preuves. Donc là, que l'on veut ou non, le dossier sa devant un juge d'instruction, il y a une culpation a fait. à tort ou à raison, il y a une culpation qui a fait ça. Nous sur blanc Maintenant, au niveau social, c'est qui ça qui prend le fait pour redresser ce que fait l'église? Au niveau social, dans la société, a, pour les gens qui sont déçus, pour les gens qui sont blessés, pour les gens qui sont victimes de zam de balle, Sûrement que l'église épiscopale avant de dire, qui ça qui a fait? Qui réparation qui a fait? Comment l'église épiscopale prendressé balle? Eh bien, c'est la question ça. Trois révélés en peur, vous avez essayé de répondre. Nous essayons de répondre, parce que moi-même, personnellement, je n'ai pas été convaincu pas convaincu pas te convaincre. Donc, bon, faut attendre, Vous as participé à l'émission Le Point, Radio Télémétropole, ou a bien plus de détails. Vous bah, attention, ki petit commentaire pour yo. moi même tout qui un petit commentaire, partagez l'opinion avec, parce que, faut que le débat continue, sous plan redressement ça, que révérend mon père épiscopalien yo prétend que vous gagné pour l'église. En nous ensemble. Euh, je dis, avec trois prêtres, nous pouvons laisser comprendre mieux. Euh, la mission de l'Église et est-ce que là encore nous qu'à parler de l'âme qui pêche et c'est celle qui mourra. Euh, Père Saint-Pierre, bonjour, rebonjour. Euh, on aller sur compréhension de situation. Père Nathanaël Saint-Pierre. Compréhension de situation, elle est assez simple. Euh, euh, L'Église a son institution humaine un cap vive, non, société, euh, qui a vivé dans une société qui est chargée à corruption la dernière. Euh, euh, L'Église n'a pas exempté. Que y a des éléments corrompus là-dedans. Et corrompus sous toute réserve, parce que comme vous même vous dit, tant et aussi longtemps qu'ils n'ont pas prouvé coupable, nous pas capables, nous douer la présomption d'innocence. Moi-même côté, moi j'ai quelques problèmes. Moi, un problème même avec Percol qui lui-même en prison depuis moins quoi depuis mois d'août l'année dernière. Uh, uh, donc, uh, uh, uh, au moins, ouais son moun qui peut être li à la justice et eh, capteur que la justice uh, uh, suive cool? Le uh, problème moun gagne, c'est plutôt avec des moun qui à la tête l'église. C'est uh, uh, uh, yo qui t'adoué moun qui peut défendre l'église. là uh, eh bien, ou ouais, moun sa yo, yo préféré al maon? préféré prendre le maquis pour yo uh, yal caché. Uh, et yo rende koun suspicion. Euh, prenons un coche de plus parce que Mbakoun Souwe dernière publication euh, euh, des CPJ euh, euh, qui gagne des avis de recherche avec photos euh, euh, que euh, euh, les publier et qui n'ont dans tout réseaux sociaux Donc euh, moi-même, euh, euh, ça les constitue un problème pour moi parce que là, on, on, on connaît qu'on ne peut pas faire rien qui n'est pas bon ou, ou, ou, ou peut-être bah, la justice ou embaucher des avocats euh, euh, qui sont capables de défendre nous. Son façon pour capable de une réputation marron, euh, par euh, la bonne solution. Témoin compréhension, merci. Témoin compréhension, Pierre-André Duvert. Père Pierre-André Duvert, compréhension de questions en vous-même? Compréhension de questions, c'est que, comme vous comme, te dit déjà, ce n'est pas l'Église qui est corrompue, il y a des éléments qui font fou dans l'Église là, mais l'Église épiscopale lui même c'est une institution, on croit en Christ là, qui est toujours là pour servir nation et, et qui continue à faire des belles à travers tout le pays. Monsieur qui est caché, au début, pour nous cacher, ça veut dit, ou, ou suspect. Ko, ko, ou bien, son, son acte, connaissance, que, ou font pas, qui mal. Parce que si, quand, qu'on parle, fait, sous pas dans le ça les, sous pas dans le cachet, on peut être, voilà, qu'on n'a pas dans les autres. C'est comme ça, mon le là. Mais avant tout, dans la conversation, après a fait qu'on y a, il y a un bagarre qui claire, c'est que, l'église épiscopale d'Haïti, toujours là, toujours campée, à, à, à, à, à, à, à, à, à, à, à, euh, Père Dieg, Père Sancré Dieg ou même tout, euh, où était-ce que l'église est sur euh, le vrai chemin, sur sur bon, bon chemin hein, jusqu'à présent, malgré que des éléments euh, taguent un gros soupçon sous doyot, soupçon de corruption, vente d'armes, euh, et votre Père Dieg euh, euh, Non, nous ne sommes pas capable de tranquille à situation ça qui, qui vivait autour de l'Église épiscopale depuis environ neuf mois. Donc c'est une Église meurtrie, c'est une Église blessée, blessée au niveau des membres du clergé, blessée au niveau des membres de l'Église et même au milieu de nos amis. L'Église qui arrivée en Haïti en 1861 a bien pile travail qui fait là. dernière et toute société a connu l'Église à travers Jevliot et c'est peut-être ça, no, no, no, no, no, même si nous n'avons pas épiscopalien, mais ils reconnaissent nous à travers Saint-Sévinson, à travers... Uh, l'école professionnelle Sainte-Trinité, à travers la cathédrale Sainte-Trinité, à travers le collège Saint-Pierre, uh, à travers l'hôpital Saint-Croix-de-Léogane, tout et tout. Uh, franchement, nous sommes pas de sentir nous bien pour nous, parce que uh, ces jours-ci, c'est nous-mêmes qui à la une de l'actualité. Uh, ça nous souhaitait, nous-mêmes, même gens de confrères, d'une dit déjà, donc nous avons nous besoin de lumière faite hein, sur ça a passé Nous pas cracher. Ah, nous pas besoin de euh, fait ouvrir ça. Nous n'avons pas besoin euh, y aura, nous, aucun service. Hein. Nous condamner énergiquement et de façon, et, et, et, de, façon et, et, euh, de façon énergique. Nous condamner. En situation ça, nous voulons que les gens qui sont coupables, si sont coupables, ils devant tribunal pour que justice soit faite. Et justice capable à l'Église, que nous travaillons en pile la donne, de mm -hmm. sorte que l'Église a okay. dans sa vie. Merci, Père Tancrel, Dieg. Témoin, tout le chef d'accusation que que, euh, que avez retenu contre. Euh, paye aussi trafic d'armes et munitions, contrebande, évasion fiscale, fraude fiscale, abus de confiance, enrichissement illicite, blanchiment des avoirs et association de malfaiteurs. Là, ma palo de SAD, DCPJ, retenu contre... Period. En tant qu'homme d'église, nous avons une réaction par rapport à cette longue liste de chefs d'accusation. Père Nathanael. Bien sûr, nous, nous, nous avons une réaction. Lorsque les docteur ou fait un bilan, ils font un paquet d'examens, donc ça veut dire qu'il fait une investigation, et ils ont trouvé qu'il on a une maladie. Euh, euh, euh, depuis qu'il y a une évidence de maladie, a, ou qu'il y a des symptôme, euh, euh, ou qu'il y a bouton qui sous, ou qu'il y a une fièvre, euh, euh, ou qu'il y a une tête fait mal, ou qu'il y a une douleur, uh, uh, l'important important pou nou mouri pou uh, terapie, pour nous va dire que ou bien mourir pour ça. Il y a des thérapies, des traitements qu'il y a pour faire, pour qu'il y ait une longue liste maladie, maladies, docteur a dit, très souvent, docteur a dit qu'il y a des stratégies qu'on doit mettre en place pour si guérir. Donc, oui, l'Islam est impressionnant. l'isla fait nous peur. Euh, L'homme dit peur, pas dans le sens de courir, quitter ça et puis dire l'église a mouru crasé. Non. Mais euh, euh, c'est un moyen pour nous prendre conscience, peut-être que euh, euh, Jean l'église a tapé, la permission, liberté que nous avons en main pour nous décider, Jean l'église a sous Jean l'église a son bagage pour nous réviser et, et penser autrement. Mm -hmm. Donc, euh, euh, euh, euh, il y a un premier pied d'achoppement que moi-même c'est que je me suis se uh, uh, senti que nous refus uh, total de monde qui est responsable. Parce que là où que le dirigeant, ce n'est pas seulement un petit ou gagné capable de gonfler le col et tout, mettre beaucoup uh, uh, uh, e uh, de dans l'estomac et puis pour appeler Vinba et Valpa. C'est plutôt un paquet de responsabilités qu'on gagne et qu'on doit assumer responsabilité de vérification, de utilisation ça nous a carré les à, à tout que l'église a gagné dans Par exemple, l'église a gagné, elle on gen, franchise dans meni C'est un asset c'est son atout que l'église a gagné dans le monde. Il uh, uh, faut que vous veilliez qui vous a utilisé et dans quelles conditions vous pouvez l'utiliser. Maintenant, les pas cap le les le fin passé, il y a le casse là. Et puis c'est laisse ça ou même tout ou propose que vous ne pas qui a une responsabilité dans assurer la sécurité. même moi me et tout pour dire, oh, oh, oh, oh c'est l'autre monde qui la cause, mais qui a une responsabilité personnelle. Et c'est ça. Mais la plus grosse suggestion que je vais faire dans la résolution du problème, c'est que dirigeants courants, dirigeants actuels, dirigeants qui faillit à la responsabilité, ils doivent retirer le coiot, on va moralement retirer le eh, corps. Eh, parce que... Euh, ça y a fait à la, c'est tant qu'on voit un match avec moi y a On voit avec moi, on bout le gol, on finit, comprendre comprend, on apprend tant, on fait temps passer, on fait tant qu'on gagne un match là. Mm -hmm. Tant, nous, ren, nous, quand jounen, je vous à, que, euh, nous continuons à dire que nous n'avons pas qu'à faire le non, match, nous y là, parce que la réputation de l'Église, chaque jour, la salpi plus. Mm -hmm. Donc, il a le li, temps pour gagner des décisions qui commencent à être on façon pour nous capables de réparer l'image de l'Église là, et euh, faire fait ça, nous t'acquarrer, la rédemption l'Église et Ok. Euh, merci, Père Nathanaël Saint-Pierre. Père André, euh, Père Pierre-André Duvert, est-ce que nous, pas qu'on observe des agissements, des comportements, de beaucoup côté de prêtres prête, qui t'a soulevé, attiré attention nous, pour nous dire « Ah, mais il n'y a fait, là, on ne va pas que ça est normal. » pas de que nous de soupçonner du tout Oui, Père, oui, depuis bien des années, quand il a de temps, quand l'Église, a de pas pas il a pas pas de de de m'a parlé parce que j'ai eu évidence sur ça. a une embarrassée qui est faite, c'est que nous t'aiguons les Monseigneur d'Apité. Dans structure l'église épiscopale, supposé qu'il y a une élection qui fait pour l'autre évêque, et évêque là pour l'élu, qu'il y délégué qui sortit clergé et laïque qui vient élu av, avant pour évêque nan, election, ça consacré. Dans élection ça, c'est pas deux barailles malhonnêtes qui t'est passé, Tellement, tu es malhonnête que des qui te campé dit, «Non, nous pas qu'à cette élection, parce que l'action est trop malhonnête. » Et ça te passe, et avec tu es là, tu bien choisi un monde dans ce groupe, pour toujours contrôler situation. Tu toujours contrôler là, parce que tu es Les les les dans tribunal ecclésiastique, les recevoir évidence et faire investigation, analyser, il dit oui, il fait conclusion vraiment que t'es qu'un fou dans élection, que e, e, l'élément qui t'es élu, ce n'est pas ton élection, tout bon, monde c'est ce n'est pas ton so élection choisie et non élu. C'est comme ça, jusqu'à présent, Kounia, n'y a pas grand évêque en Haïti pour Dieu seize là, parce que t'es une grande tradition, dans Dieu seize là, côté un pile de bagaille, noir t'a fait, un pile bagaille sale t'a fait, et c'est mm -hmm. même ça qui toujours en charge, toujours, qui continue mais dans l'église là, non côté, non la noix. Nous n'avons pas toujours dit que c'est nous dans l'évangile, surtout dans Matthieu, que nous-mêmes, c'est sous lumières et celle si celle-là perdit à qui sont encore. L'église là, a, nous nous avons lumière, nous dans la société haïtienne, nous là, avons supposé que l'Église a dirigé la lumière pour nous sortir dans toute de tout le monde qui est passé. y a assez avec douleur, avec peine, pour nous apprendre que l'Église a fait le même bagage et participé dans toute la méchante a fait. Ok. Maintenant, maintenant okay. perdu vers... Le fait que nous pas dénoncer ça publiquement, bon, est-ce que nous pas nous pas senti que nous nous tout, euh, comme qui dirait euh, linceul, cela dans famille, nous quimbé nous quimbé ça jusqu'à ce que l'éclaté dans figure tout le monde euh, au, au, au grand jour, euh, et, et c'est ça qui a passé jeudi à l'heure. Non, dit ça? Nous te dénoncé. Surtout moi-même avec Pierre nous fait nous fait nous écrivons tous les évêques présidents, nous écrivons tous les évêques. Nous avons tellement dénoncé que nous là, qui ont été pris une décision contre nous en Haïti, que nous sommes personnes n'ont pas regardent en Haïti. Nous faisons fait combien d'années, même avec Nathanaël, nous sommes en Haïti, nous n'avons pas de permission, nous n'avons pas de, de, de, de, de, de célébrer la messe, parce que nous n'avons pas de recevoir, nous n'avons nous pas d'accepter. C'est comme si c'est ennemi. Gon bon, bon expression que ce qui va aller mon c'est qu'à moquer c'est qu'à moquer nous des oui mais c'est-à-dire que, que ça passé, si ça a passé si ça a passé jeudi est-ce que nos, nos nous nous pas t'as dû saisir quand même si tu connais que ça t'a passé toujours euh, mal dans l'Église non nous pas, pas saisir nous saisir non mais il fait nous mal il fait nous mal ok témoie avec euh, oui, père, père euh, Diego père Diego Dame, il juste faire une intervention pour me dire que peut-être dimension ça n'a pas parlé ou pas saisi les Wendel mais en Haïti on connaît que gien père qui était kidnappé. Gien père, yo était kidnappé, yo prend yo dans la rue avec toute madame yo euh il y a il y a séquestré yo et puis on mande rançon pour yo. Donc là on parle de qui on parle de père euh, catholique... Euh... Non, non, non. Père Episcopale. Oui, On parle non, de Père Episcopale, oui. qui est le fils chéri, qui était kidnappé euh, euh, pendant la psaoutie là, dans une zone où il était le bouquet, là, travail. Donc, euh, ça, ça veut dire ça. Ça veut dire... C'est-ce que... C'est-ce que... C'est-ce que... cest cest vrai que... Père Nathanaël a perdu Vert... Uh, travaille aux États-Unis depuis plusieurs années. Uh, mais moi-même, uh, même si moi aux États-Unis, je dis, uh, parce que de toute façon, je ne suis pas là pour longtemps, mais moi-même, je moi vis toute situation, ça y en Haïti. Donc, uh, pas de bien café-feu qui ça. Parce que um, tu fais partie d'un groupe de prêtres qui t'est toujours dénoncé. Qui était toujours dit que la situation n'a pas de, euh, de capacité pour ça. Et ça te fait de moi une victime. Une victime parce que l'homme a gagné environ 37 ans, 37 ans d'ordination, à travaillé tout partout dans le pays. Le groupe a dirigé l'église, là, parce que nous avons fait revendication, nous avons été déposés, nous a été déposés pour cinq ans, nous avons pour cinq ans, et, et puis il dit, nous avons fait incitation à la violence. Et, et donc, n'était-ce pas les canons de l'Église euh, que nous avons pris, et nous avons essayé nous prendre, nous, de nous défendre tête, nous, c'était nous trois qui dérivé, nous avons la liberté, pour me citer le nom de Père Sadoni Léon, le Père Wilti Avril, trois et prêtres, et plus moi-même, trois prêtres d'âge différent, des jeunes, des moins jeunes, et moi-même, qui est très avancé dans le ministère, ils ont déposé nos 5 ans, et déposé dans l'église épiscopale, je voulais dire, ils ont ou pas même tous, ou pas là. Donc, il n'y a pas de raison pour ça. Et, et, et là, il a vérifié L'Église a, c'était l'intervention de l'Église épiscopale, ça pas l'Église épiscopale des États-Unis, qui a fait, monsieur, retourner sur des décision. Ça veut dire que c'est des bagarres en faites. Et fait. En pile, en Haïti, nous avons un groupe que nous avons ensemble pour nous revendiquer. Et nous avons tout dossier. Ces bagages nous avons revendiqué depuis, depuis plus que. Euh, c'est à 8 ans, donc ce pas tombé être caché. C'est là mieux comprendre, c'est que nous pas surpris de sacr... de, de, de, de s'acriver à euh, Père Nathanaël Saint-Pierre, euh, Père Pierre-André Duvert, euh, Père Tancrel Dieg, dis-moi, euh, responsabilité nous maintenant vis-à-vis -vis des fidèles de l'église euh, euh, épiscopale parce que n'a parlé de qui ça n'a parlé de monde euh, qui a mouri n'a parlé de monde qui a kidnappé n'a parlé de Haïti qui tout non l'enfer pour même pas petite lit n'a parlé de monde qui pas libre de mouvement On n'a parlé d'une forme de néo-esclavagisme côté que y a kidnappé monde et puis il force au bail l'argent et puis des membres de l'Église qui prêché la parole de Dieu, impliqués dans les il qui ont entretenu des rapports avec des chefs de gang. C'est de ça qu'il s'agit euh, euh, aujourd'hui. Et euh, fidèle nous, c'est quoi le message pour les fidèles Qu'est-ce qui répond à la question ça Est-ce que c'est Père Nathanaël ou bien Père Pierre-André Duvert ou Père Tancredi quest ce qu'il veut répondre on a fait une tentative de réponse. Une tentative okay. de réponse, c'est que uh, uh, l'Église, ce n'est pas un dirigeant mercenaire. Si y a des mercenaires, ce n'est pas eux qui représentent l'Église. L'Église, c'est membres de l'Église eux-mêmes qui est des gens qui qui souterrain, qui travaillent à Zongo, qui est de vrais bergers. Donc, et euh, ça fait me dis je joun, dis, la responsabilité à tout, il est fidèle. Il y en a même même l'église. Parce que, euh, imaginons, on euh, met tant euh, le euh, de leaders, on a la boutel, on la monté pantalon, on a fait les Mais l'église, on n'a pas gagner l'église, on n'a pas gagner fidèle, on a devant, qui vient pour entendre parole bon Dieu. Et euh, euh, Jean-Tap Dili dernièrement, son l'autre radio sœur. Euh, euh, euh, les yon assume responsabilité c'est yo, yon qui pote l'église. Parce que c'est grâce à contribution yon que l'église a fait travail pour faire. Donc, l'île le li pour nous commencer à des membres des épiscopaliens qui éclairent, qui assument responsabilité qui euh, mettent les dirigeants face à responsabilité. Yo. On n'a pas euh, la police à chercher euh, euh, ou n'a et puis pendant ce temps on a signé des documents et on a campé devant une série de fidèles pour venir prêcher l'évangile et puis au même eu tant qu'on paquet de zombie pour y attendre pour y appeler en moué pour pour y appeler pour. vous ça a nous a l'a fait dans politique là mais pas de la dans l'église l'église a fait pour une série de monde que euh, l'esprit bon dieu éclairé en façon pour être capable de discernement pour vous faire différence entre des bergers et des mercenaires et puis, André Duvert, au gros mot a placé sous ça? Bon, il y a un peu le temps à dire, te il y c'est que nous-mêmes, nous, c'est nous l'église, nous fait célébrer Pâques par rapport avec la résurrection, nous toujours été un monde qui a eu l'espoir que tout le monde changer pour changer pour le meilleur. Avant que la venu, nous passions dans le vendredi saint, la passion qui qui sont au moment douloureux. Même quoi c'est ça la passé qu'hier, non seulement dans l'Église épiscopale, même dans le pays, nous nos moments de passion, nos moments de douleur. Même quoi que Émeritus était convaincu que la la résurrection a venu. Et tout le monde a changé. Le pays n'a pas arrêté comme ça. Et l'église n'a pas jamais arrêté comme ça. Nous devons toujours arrêté avec espoir que les avons deux mecs venir cap meilleurs. Pendant la a parlé de la situation, j'en ai dit dans l'église là encore, dans, dans Haïti, comme on était dit auparavant, il y bien des prêtres pour nous signaler tout, qui travaillent avec des moyens minimes, vous faites des, des choses extraordinaires. Vous continuez à bâtir l'école, bâtir, continuez à bâtir l'église. Vous continuez à, à faire une clinique. Vous continuez à être fidèle à la mission que vous prenez à cœur. Même Jésus, t'es dit nous, abgai mercenaire, abgougu mercenaire. Quand pile monde malheureusement, quand pile semble, semble-t-il, quand pile non monde qui t'as joué notre là. C'est pas pour des amours pour l'Église au dégaine, mais c'est un moyen pour des jeunes au là, pour des premiers jobs. So, les pap, les avions ont appelé, c'est pas appelé ou t'as ça a ou t'as allé. Mon bon Dieu a toujours nettoyé l'Église là, et brûlé avec juste après tant de jours ça, pour nous va délivrer pour les gens qui ont campé, pour nous qu'on est plus neutre, qu'on est trois yars ça, qu'on est trois yars fait pour tout monde connaît l'épiscopal pour ça l'église qu'on parle toujours il dans la société hein. l'église qu'a fait bien des fait bien dans la société. Mhm. Mm euh, Père euh Père Oui, et eh, alors ça n'est pas capable dit eh, eh, même l'église partout en, en Haïti et aux États-Unis parce que on pas mais on connaît que c'est pas seulement c'est pas seulement en Haïti situation ça traverser uh, même l'église. Les gens uh, qui sont épiscopales en Haïti, qui sont entre aux états unis ils uh, été même l'église épiscopale d'Haïti. Et moi parler avec plusieurs gens qui ont dit pas voulu à l'église, parce que ça a ça frappé énormément. Donc, euh, moi même, je parle dit même l'église. Je parle de gens qui ont toujours mm. aimé l'église là. Euh, c'est pas l'église épiscopale qui impliquait directement dans trafic d'âme. c'est si c'est vrai c'est des personnes malhonnêtes mal intentionnées qui utilisaient euh, non l'église épiscopale pour sa fête mais faut même l'église je Et c'est même l'église là il doit arrêter défendre l'église là et comment vous avez défendu l'église là c'est le ils reconnaissent tout bon vrai yo si vous faites eh, eh, eh, le vrai ils méritent la punition c'est pour ils la punition que méritent parce que l'état haïtien paye l'église épiscopale d'haïti ils ont franchise franchise là n'est pas là pour faire des il n'est pas là pour faire des trafic illicite, mais l'Église l'a fait pour l utiliser la franchise-là pour aider sa pauvre C'est ça qui missionne dit. Père, est Père, Père, Père, Père, Père. Est mon là Mais pour mission l'Église-là pas changé avec des gens qui paraissent malhonnêtes. Père Diègue, ou pour l'État haïtien, continuer euh, l'Église en franchise et moi, je ne suis pas capable de dire dans la situation où l'État haïtien continue à bailler l'Église la franchise. Il faut que la situation soit réglée. Il faut que la situation soit réglée parce que pas ne ou pas capable de continuer à plaguer des pelles à des gens qui ne méritent pas. Si la franchise-là, c'est n'est pas pour les l'État haïtien baille franchise la franchise-là, l'utiliser, c'est pour ne pas capable de dire. Pour l'État haïtien continuer par bah, l'Église la franchise. C'est vrai, les situations rangées, l'Église est capable toujours mérité franchise si toutefois l'Église là sous l'être mmh. merci, ouais. merci, libre. Merci Père Saint-Pierre, merci Pierre-André merci Duvert, merci Père Tankrel Dieg. Nous parlons euh, pause, euh, et puis euh, Naptoune. Mais, thème émission, on doit arrêter, et euh, évidemment, je vais retourner avec lui. Comment sauver l'église épiscopale après tant de scandales? Évidemment, ce n'est pas l'église épiscopale seulement qui est impliquée dans ce scandale-là. Nous apprenons tout que qui est des pasteurs euh, qui impliquaient impliqués dans, euh, dans l'importation de conteneurs. Donc, en pile bagaille, euh, mal à passer dans la société, nous, d'après nous, dis-moi, ça qui a passé, est-ce que c'est Jésus qui a tourné tout le est-ce que c'est euh, Jésus Paris pour le retourner, qui fait que l'Église là, ou bien les hommes de Dieu, l'enseignent euh, aveuglément non corruption, non, et même non criminalité. Demeure, comment sauver l'Église, ou encore, peut-on sauver l'Église aujourd'hui Père Nathanael, directement m'a posé la okay, question, est-ce que, est que l'Église k'a sauvé, est-ce que nous cas sauvé l'Église euh, épiscopale? Si oui, comment? Bon, en tant que chrétien, nous disons déjà que euh, nous sommes dans, dans la rédemption, nous sommes dans la, dans, dans la possibilité de salut, nous sommes dans la conversion, nous sommes dans la réforme, euh, euh, nous sommes dans, dans pas seulement seconde chance. Nous avons une multiplicité de chances que nous avons pour sauver tête. Mais eh, eh, eh, le CEO qui est malade, il eh, eh, eh, faut accepter que ou malade malade et il faut accepter de recevoir soins que le cas nécessite. Il n'est pas capable de faire une tout, qui comprend que nous avons bistouri pour faire une amputation ou bien une chirurgie. Uh, uh, pour nous arriver à sauver l'Église, l'équipe qui est au pouvoir, je vous dans l'Église épiscopale, l'État doit accepter la responsabilité que c'est lui l'Église là, là pour lire l'école, pour qu'on l'Église là-Chita, chercher des personnes compétentes et euh, euh, voulant euh, et pouvant euh, euh, euh, réformer l'Église. Il y a des gens qui sont capables de faire ça. Et, et, et nous avons un paquet haïtien qui sont bien formé, parce que bien deux fois, nous pensons que c'est PA qui doit faire tout, nous pensons que c'est Monsignor A qui doit faire tout, c'est lui qui doit connaître tout, etc. Mais une euh, euh, euh, équipe qui est bien rouée, côté chaque monde capable d'assumer responsabilité, côté nous capable de venir là, nous constater des gars, nous faire un audit, nous faire un inventaire de qui s'agit de bizarre qu'on e e, e de Et ça a commencé dans l'Église. Ça a commencé en époque dans l'Église. Et c'est parce qu'elle a commencé qui créer toute division. Parce qu'il y a une série de nègres qui commencent à sentir que l'intérêt est biaisé. j'ai on été qu'on a fourré main etc. Si, gon kontrol, si gen on contrôle, si on demande des règlements de compte qui sont faits périodiquement pour, le, par exemple, recevoir un uh, uh, uh, don de un instance uh, étrangère, gen, gon, gon, gon bon commission qui là pour régler pour pour pour m'ta mais mais sûr que on pas dépenser l'argent sous tête on dépenser le pour ça l'argent et là alors devrais fonti campus au point ça leur dit que c'est monde qui au pouvoir yo qui mène l'église là monde ça yo capable baptandeau et puis on dit mais attention hein si je n'ai pas cité, si je pas directement dans ce qui est responsable, d'ailleurs, dit que la responsabilité euh, est personnelle, est-ce que nous avons euh, tiré à boule rouge sur mon cap dirigé alors que c'est d'autres éléments dans là, qui sont ensemble qui côté, mais au de euh, faire côté de la douée? Bon, oui, oui, moi moi moi qu'a dit en toute honnêteté moi le map le map observé ça qui a passé sous terre hein. DCPJ c'est une institution paysagère qui des plus crédible parce que les gens font enquête ils font enquête là tout bon vrai ils ont pas ils pas niéé et ils pas metté ressources uh, uh, gaspillées ressources dans ça y a fait dans uh, uh, toute institution qui gagne un c'est une institution qui est et qui cap dit euh, la marche la tête haute lorsqu'il s'agit de d'essayer de faire des enquêtes avec ses maigres moyens. Donc, l'ORDCPG a fait ça l'a fait là, quoi, euh, jusqu'à preuve du contraire que euh pas il y a pas accusé juste pour accuser que il y a des traces que moun a quitté euh, euh, permette qui permettent que je ne ne cité. Et puis c'est pour l'église qui gagne 35 000 euh, dirigeants, vous un évêque qui finale, lui qui en commission euh, euh, la dernière de qui conseil permanent qui gagne six membres la dernière qui gagne trois pères trois laïcs. mandat au fini gagne pas un dans pays à même euh, euh, euh, dans qui était pays un euh, euh, secrétaire exécutif diocésain qui en prison le fini gagne président actuel un euh, en euh, euh, conseil permanent qui en uh, an cavale, ensemble avec les qui étaient précédents. Donc ça veut dire que c'est uh, un ex-président et avec un actuel président de Conseil Permanent que uh, uh, vous accusez. Uh, accusé. Vous c'est un Zimbabwe qui uh, uh, a un moment donné été comme un chef des opérations dans uh, l'église. C'est l'église aux États-Unis qui a été lui par l'évêque d'alors euh, malheureusement, quelques euh, euh, mois ou quelques années plus tard après nomination, nous voulions rendre compte que l'ipat avons eu le qui Donc, ils ont révoqué mais était dans le pays. Donc, ça fait dit que ça, ça surprend que yo dit que, euh, DCBJ CPJ que, euh, le yo le Lakaï, monsieur, que vous avez l'église, que vous toujours il semblait que M. était continué à toucher l'Église-là, même après que l'État finit révoqué. Donc ça, c'est des questions que... Là, on va parler de Vondla Sikoumbouzo. Sikoumbouzo, Donc, l'État important que... Pourquoi M. Gétan est en pays déjà? Bon, moi, je crois que vous Vondla gagne des mandats internationaux contre Distance pour monsieur ta gentan chape pour le vivre dans le pays là, ou ta ka gentan atrapé le déjà. Donc, m'pensez que monsieur gon côté dans le pays là, que le caché quand même. Même avec l'autre l'autre nègre qui m'a ron là. Donc, euh, euh, l'important important, li important, pour, et ça que fait moi même insister sur lui e, et m'a répété e, que monsieur ça y e a le caché il n'y a pa pas pris l'église à service. Il y a des questions que vous avez de répondre, et c'est vous qui avez des éléments de formation pour répondre à la question ça. Parce que si me bat là, pas grand qui a fait me répondre une question comment euh, vous navez fait à toucher toujours ou bien les machines de l'église Non même. Nous sommes pas capable de bah faire l'autre monde pour tes responsabilités. Si C'est nous qui responsable l'église si C'est nous qui sommes responsables de l'église C'est nous qui pouvons expliquer la ça. Mm -hmm. Donc, est important pour nous faire ça. T'as euh, avec euh, Père euh, Duver, Père, Père, Père, Père du et comment, comment, comment sauver l'église? Bon, pour, pour nous aller vers l'avant, il est nécessaire que, comme Père Nathanel dit, les gens qui ont dirigé l'église combien années, les gens qui ont reconnaître que il fait faillite. Parce que, tout le monde est parce qu'il manque de leadership dans l'église là, et nous avons dit qu'il y a un mot que nous... Mais maintenant ça, qui s'est créé dans l'église là, sinon que fidélio, des fidéliaux sont sanouele comité permanent c'est petit groupe les pagay avec là qui canoniquement responsables pour diriger comité ça Jean-Pierre Nathanaël te président actuel président n'a caché ancien président n'a caché secrétaire exécutif exécutif prison ça le dit petit groupe qui a dirigé a corrompu il pas pas pas diriger encore si corrompu oui mais avec scandale ça qui fait là est-ce que nous attendons nous euh, que papa a des décisions qu'il prend au niveau... Bah, on est des décideurs. Bon, ta, comme Pélanen a dit avant, c'est laïque vraiment... Si vous n'êtes pas laïque, même si vous êtes prêts, vous n'avez pas fait l'église pour nous. Il faut laïque, nous mais que laïque vraiment ouais oh. qu'on oh, changer. Bon, l'expression est utilisée. Ce n'est pas coup d'état, non? Nous changer dirigeants. OK, donc selon vous-même... Sauver l'Église, je dis en passant par un euh, changement en tête, euh, tête de l'Église épiscopale. Oui, il faut un changement. N'importe pas continuer avec Mme Munzao. Munzao sale non l'exact. Toi, Munzao n'importe pas continuer pour c'est en charge avec d'autres. Ok. Et peut-être ou même euh, pe ou aller dans le même sens là et ou par où est-ce qu'on est. ce qu'on peut sauver ceux qui peut l'être jusqu'à présent Est-ce qu'on croit que y a des monde qui ont repéché? Est-ce qu'on croit que tout le monde euh, tout, tout dirigeant honnête doit retirer Koryo, baille place à l'autre monde pour sauver l'église, Père Diègue Bon, euh, quand on a parlé de dirigeants, même, franchement, je ne sais pas si c'est un dirigeant. C'est confiance, je ne sais pas si ça dirigeant. On a parlé de dirigeants, mais qui, qui fait ça dirigé Qui ça dirigé Lorsque le bureau de l'Océan est fermé, Hein? Mais est-ce que l'église n'a pas tout crasé, tout là, et Jean Baye au présenté? Hein? Non, l'église n'a pas crasé, l'église n'a pas crasé. Euh, C'est mon là, qui n'a pas réglé un qui dit qu'il y a peut tête l'église l'église qui peut retirer koyo pour l'église la réformer. L'église dans son histoire, l'histoire de l'église, l'église qui ne passait pas le euh, tunnel, euh, euh, mais l'absorti. L'absoluti. Mais si toutefois, un euh, monde qui l'a eu dit que c'est chef, alors que yo, pas personne ne reconnaît Dieu comme chef, alors que ce là, c'est pour retirer tête mettre à la disposition de la justice, et puis pour que l'Église reprenne confiance, et puis il continue à marcher. Merci. Merci, Merci Père Dieg. Alors, euh, ma vais avec euh, Yomagaïk Mlli. Et ce même ça, sous réseaux sociaux peut-être si nous voulez commenter, il l'a commenté. D'après par exemple, Nathan commenter pour moi. Moi, je lis sous sociaux social, il y a une phrase de un docteur, un médecin partagé avec moi, qui dit, on gagne, by point. Donc, nous connaissons ces jeux aussi, ils sont bâquetés à la mode, de Dieu que Bandit ne prend pas balle parce qu'on gagne, bah point. Et on a écrit, on gagne, by point, l'église by Pena ce qu'a dit sur ça, Vous commentez par rapport à la phrase ça? Bon oui, parce que euh, l'église n'est pas très euh, avec elle. Nous ne sommes pas capables de prendre euh, trois graines monde euh, ou bien quatre graines euh, de comme échantillonnage pour nous euh, euh, faire nous représenter l'église là. Euh, nous ne sommes pas de représenter l'église là parce que euh, l'église d'Haïti dans l'époque, époque pas nous sommes en Chifio, nous sommes euh, très proches de 1 million de personnes. Donc, l'on prend... Trois mounes euh, euh, qui euh, euh, yo accusé dans temps, l'Église, ils ne pas représentent seulement. Étant donné qu'ils sont dans des positions euh, euh, de pouvoir, c'est euh, euh, yo qu'on est, euh, euh, ça s'arriver à affecter l'Église à en pile, parce que Pablo et Paul dans euh, euh, Lettre, l'étape euh, écrite sous affaire, nous c'est quoi Christ là? Il est fort qu'on ait même les douettes ou les petits douettes là prendre un coup de mato, c'est toute Koa qui souffre. Donc, mais cependant, nous connaissons combien de monde qui vivent sans dout être là. Et bien, si des fois, pour sauver toute Koa, il doit être là pour amputer. Avait dit fois, c'est pour couper, pour vous parce que tout ça qui empêche de remplir mission et travail, c'est couper ou couper pour vous Donc, non, l'Église n'a pa pas pendant un gant à, à point. Et moi, je crois que si yon, un avez à la li ta L'État dit que les papas ne peuvent pas le faire euh, euh, pa mal. Euh, euh, par exemple, on n'a un de point pour ne pas prendre peut-être c'est pour protection personnelle. Mais nous, nous, nous utilisons le pouvoir, mon Dieu, ba nou. ou bien le pouvoir, les esprits, pour nous faire ça nous Moun Les gens qui ont fait ça qui passe, les euh, gens euh, qui ont utilisé l'église, ce sont des manipulateurs. Ce sont des mercenaires qui ont utilisé la position d'influence pour être capables de voir les râler l'église dans l'enfer. Mais moins que dans l'église, il y a des gens qui sont fidèles, il y a des gens qui croient dans le bon Dieu, c'est l'homme qui a marché la tâche. Merci. Père au bon mot. Bon, moi, quand vous avez dit, je ne pas généraliser parce que je ne pouvons pas parler pour vous. Même si vous avez dit dans l'église, il y a quelques ke grands gens qui ont fait des mauvais choses. Nous ne pouvons pas à généraliser le comportement et l'Église en général. Nous avons des prêtres qui ont fait bon travail dans le pays, avec des petits petits qui ont fait travail. Nous a comme exemple, qu'on avons des fait travail sur travail, des mais ils travaillent parce sont appelés. Même dans l'évangile selon Saint-Jean, dans le chapitre 10. Jésus, n'a pas vais l'évangéliste. Jean 10, quand Jésus dit qu'on a c'est bon berger. Mais il y a un monde qui vient tous ces volets ou les volets. Mais il y bon berger qui vient pour les On sait tout, quand il faut prêter, c'est des bergers. Mais dans un peu de minutes, il y a des mercenaires qui vient pour les pour ou les Mais bon Dieu a toujours révélé les gens. So, Ce n'est pas l'église qui a des âmes, a des mercenaires, qui a des malhonnêtes, qui fait mauvais bagay. Et Jésus dit dans l'évangile dans Saint-Luc aussi, pas tout le monde qui a pris le Seigneur, qu'a a fait volonté. Parce que quand tout le monde a pris le Seigneur, ça ne fait pas le faire. Très bien. Merci. mettez témoin avec Père Dieg pour son dernier mot. On gagne un point. L'église à baïzam. Père Dieg. Bon. Wendel, au départ, dans l'introduction que tu fais, tu parlais des soupçons. Franchement, sincèrement, nous avons souhaité que c'était des soupçons, parce que des prêtres, des membres de l'Église, monde qui connaît, qui ça été livré responsabilité ça, qui ça a été appelé à mission ça, dans une situation pays à pied là, ont des armes à feu pour pour pour pour, pour faire payer à traverser. Et, et, et, et la même mauvaise, c'est grave et archi grave. Et on a toujours la même position, hein? c'est des particuliers. Des particuliers, mais ce n'est pas l'Église. Ce n'est pas l'Église. L'Église n'est pas capable de mettre l'ensemble pour les âmes. Pour et il euh, y a un peu de chrétien qui dit que les c'est la Bible. Mais si il y a des gens qui fait des choses, si on laisse les entraîner par d'autres personnes, parce que jusqu'à présent, moi, je crois que c'est une situation qui est pire compliquée que les parce Il y a des gens, monsieur, pas capable de faire ça pour continuer. Il pas capable de faire ça pour continuer. Il y a des gens qui sont impliqués dans la ça, Apparemment, il n'y pas de cap citer nous. Mais c'est eux-mêmes qui pourraient paraître. Ils paraître et puis laissent ça. Et tout le monde a dit comment la situation a été. Si au sale il y a pe, même gens Jésus Christ est fait pour mauvais la ou quoi. Si au sale il y a j'ai peinio il y a parce que en, pour bon Dieu il y pas perdu entièrement pas jambes en, perdu net ou capable toujours reprendre mais quand ce fait couvrir ça mettez mettez mettez bandage sous et puis la, la paix la continue, la et empire un un bandage là L'Église la parle parlé ça. Nous parle parlé ça. Et mm -hmm. si toutefois, il e, e, y a un monde qui est impliqué profondément, je dis bien si. Et ça fait un peu si. Parce que c'est incroyable, c'est pas croyable. Si c'est vrai, ça t'arrivait, ouais. nous invitons le monde de grâce. La de l'Église. L'Église, une façon, là, devant Donc là, C'est comme si l'Église a tout prisonnier. Et Père dit, merci. Vous êtes prisonnier de l'autre petit groupe. De, un de, de, de un Donc, Merci. Ça veut dire que nous m'avons même gens, même gens, nous, nous, nous, nous, nous, la résurrection nous, invité invité pour y aller, les wash, là, Enlever pas porte l'Église là, de sorte que là, capable de respirer. Un message pak la, de l'évangile, pas là, c'est démarrer qui était l'aller, qui le prendre de qui quitté tout le bagage, de sorte que l'église épiscopale est capable de ressusciter. Nous avons besoin de résurrection, parce que nous pas capables de prendre à la légère sacrifier dans l'église depuis plus de neuf mois. Mais je suis toujours dit que ke l'église épiscopale n'a pas distribuer les âmes, moi-même, je pas gagné âmes, je pas impliqué les âmes. Même jean l'autre Père dit qu'il y a une majorité, la majorité des prêtres dans la difficulté à vivre en Haïti et il y a fait ça et au capable. Mais qu'on un père qui a 30 minutes de, de, de, de la CAELI, alors la maison personnelle, il y a 30 minutes de la il y de la CAELI depuis un août. Depuis un an, qui saute la carrière, ce pas normal. Ça veut dire qu'il y a des victimes, il y a des blessés au sein de l'église épiscopale, pour ne pas dire au sein du clergé. Encore m une fois, si vous, les si gens qui marie l'église, ils démarrent, ils retirent la roche, là, là ne pas porter là, de sorte que l'église continue à faire chemin, de continuer une mission, Jésus-Christ va pour pour l'accomplir. Dans le pays d'Haïti, même Jean l'était depuis 1861. Merci, Père, euh, père euh, euh, Dieg, où tu un invité nous aujourd'hui, en tant que Diego accompagné de Pierre-André Duvert et Nathanaël euh, Saint-Pierre. Je dis un pile haïtien à poser aux questions sur. Ce qui est ça que vous avez comme modèle par rapport à une société qui a dégénéré, par exemple, le problème qui est dans l'église, vous euh, ne pouvez pas étonné, autant que dans la presse, il y a des journalistes qui ont de mauvaise réputation. Et dans l'église, où avez des prêtres il y a des qui sont à la fois prêtres, des gants et des maçons euh, en même temps. La police avec problème, la police qui a supposé. En cadre monde, c'est vrai qu'il y a quelques éléments qui ont fait bon bagage. Des policiers qui prennent l'argent dans le même monde pour faire passer en dans blindé, traverser 70 dollars américains pour passer au euh, Canada. C'est des faits de société qui euh, révoltent les gens, alors que société sociétés qui veulent vivre, les haïtiens qui vive, a des taxes, qui veulent vivre, sont obligés à quitter la caille pas de modèle réel, euh, euh, Jodiens sinon quelques rares euh, modèles, mais la généralité est son pays qui a mal euh, fonctionné et dis a noté décidé de faire le point sur euh, scandale ça qui a éclaboussé l'Église. C'est l'Église épiscopale qui a éclaboussé même ceux si y a pile d'autres institutions encore dans le pays, comme je disais tout à l'heure, on a pas les de l'église épiscopale, mais tous des pasteurs sont également euh, euh, impliqués dans les affaires. impliqués dans de 20 Nous apprenons qu'il y a des pasteurs qui ont des conteneurs, on des âmes qui sont sous gain que la, la justice, que la police a pas situation extrêmement critique pendant que chaque jour compte pour chaque citoyen qui choisit de vivre en Haïti. Mais amis, à ça? Où c'est haïtien, auraient pu pays eh bien, on agit Mon éditorial Entre quoi, désespoir de machination politique, et a dit mon éditorial, on dit tout Mon éditorial Eh bien, sur mon éditorial, c'est si espace analyse, débat contradictoires sur tout détail détails sociopolitiques qui dominent le pays d'Haïti Mon éditorial sont si pour y faire vendredi depuis l'feb Deux heures de chez Chanel Parola pour bien y avec Je vais vous vous m'aimez